On est où là Jacob là On est où On, on est à tu sais où Terre -terre. Je vous l'ai pas, pas château mais je pense que vous pense avez... Châtelet Tu vois ou pas On va le dire, voilà. On sait quoi aujourd'hui, dis-nous Très simple, on va demander aux filles une partie 3 de la vidéo du coup, tu vas se dire. Voilà, où on demande aux filles c'est quoi le type d'homme physiquement et intérieurement parlant qu'elles préfèrent. Voilà, c'est parti. Salut comment tu vas ça va Ça va bien vraiment Comment tu vas Salut, ça va super T'as l'air un peu être euh, étonné. tu m'as as, euh, as fait des gros yeux comme ça là, wow. Ouais parce que tu m'as intercepté trop vite ah, trop vite, d'accord, bon on va aller ouais. doucement alors hein. <rire> Ok Quel est ton type d'homme physiquement parlant Je sais pas, c'est au feeling Quoi Au feeling Ok, euh, et si tu que c'est un mec qui fait 1m50 et avec qui t'as mon est feeling vrai, un peu grand Ok ouais. alors s'il te plaît, je répète, je répète ma question, quel est ton type d'homme physiquement parlant s'il te plaît Ouais, brun, musclé mais vraiment pas trop dessiner euh, dessiner genre abdos et tout mais pas genre trop ouais, bodybuilder et Ouais pas à stock D'accord OK. Que ça soit confortable, pour les câlins, hmm. les trucs machines, ça okay. soit un peu doudouille. Euh, les cheveux pas trop longs. Pas trop longs. Long pour toi c'est jusqu'à où jusqu'à là Non, non si c'est ouais. trop long pour moi. Long ouais, enfin okay, il n'y a, trop... a pas de monde. Euh... Genre euh, long euh, comme euh, le monsieur derrière là. Pas trop long comme ça. Mmh, ouais c'est pas mal. Ok d'accord. Okay. C'est bien. Ok. Qu'on qu puisse passer dedans mais sans s'en mêler les doigts. Passer dedans carrément. Et hein. B. Passer dedans. Hein. C'est ça. c'est pas ce que tu vas faire passer mais bon. Hein. Voilà. <rire> et du coup à part ça au niveau du regard, visage et tout. Euh... Euh, J'aime les regards doux. Ah d'accord. Okay. Et okay. ironique ironique Ouais. Okay, ben. euh, J'aime pas les regards durs. Ah oh, t'aimes pas. Euh, ouais c est, c est, tout de suite c'est rebutant. Comme Top. ça quoi t'aime pas comme ça. Hein. Non, ça c'est un peu ironique encore, c'est vraiment les regards euh, froids, euh, limite un peu violents, tu vois, violent le regard... Euh, voilà. Non, ça te ça donne juste envie de... Ok. Alors ça, ça dépend, Enfin, physiquement, euh, je suis plus sur les... Je sais pas, ça dépend en vrai, facile euh, arrêter. Ça dépend de quoi Bah du feeling, quand je m'entends bien avec la personne ou pas. Ok, mais imaginons que, que ok, je te dis, si t'as mon feeling avec un homme qui fait... 1m60 qui est blond par exemple Non que déjà ça... faut il faut qu'il soit plus grand que moi okay, alors, on... Déjà Alors en gros tu peux répondre à la question Quel est ton type physiquement du coup Parce que bah... là tu dis grand donc c'est déjà un point hein. Oui faut il faut qu'il soit plus grand que moi Ok merci Bah qu'il ait un certain style enfin ah, ok un style vestimentaire Que tu as ouais. plus, qui qui qui bien ok Et quoi d'autre Mais après euh... Le regard, la couleur des yeux peut-être Non les yeux n'importe ça, ça Brun, blond non tu... euh, Plus brun quand même okay. euh, Est-ce qu'il doit avoir une, une certaine origine <rire> Euh, non pas forcément. Ça marche, bien. Okay. Dis-moi, c'est quoi ton goût en matière d'homme physiquement parlant Que le physique Dis-moi euh, un petit peu. Arabe ou... ou, ou arabe Ouais. Ou noir, peut-être Ouais. Plutôt musclé, pas musclé, plutôt comment Normal. OK, sportif, qui okay, fait le sport. OK, Un ah, sportif, euh, quelle taille Grand. Euh, normal. Toi, tout est normal pour toi Euh, physiquement parlant, bah, les bruns plus. Brun, ok. Grand enfin bah, j'ai pas forcément de... Euh, musclé pas musclé Normal, enfin ça je m'en... Euh, un... Un bon broga. Bah, <rire> tant qu'il me plaît, bah, genre je dirais... Que physiquement, je dirais grand, ouais. brun, avec des yeux clairs, ouais. Ah, des yeux pense. clairs Genre ouais. bleu plutôt, bleu. Bleu ou vert, ouais. Mmh. ouais. Et pourquoi brun C'est pas blond ou euh, roux Je sais pas, c'est style. Non, ouais, ouais je sais pas. Et toi du coup Moi tout sauf blond. <rire> Et bah... La taille compte pas vraiment. Ok. Et euh... De quelle taille tu parles Je sais pas, ma taille un peu plus grande que moi. Ok, d'accord, ok. en dessous de moi quoi, en fait. <rire> d'accord, ça marche. <rire> <pas, tu vois. rire> ouais, elle a pas compris, hein, mais Comme ça, t'en as pas J'en ai pas. Ok, alors imaginons que tu dis, ouais, tu sors avec un mec, un blond, un brun, qui mmh. fait 1m60 et avec qui t'as un bon feeling. Est-ce que tu acceptes Non. Voilà, du coup, tu es forcément un type physiquement, non Un grand Non, pas physiquement, mais grande taille. Ouais, mais le... La, l... <rire> enfin, facile enfin, les grands, là on parle du physique. Donc physiquement tu préfères les pour Ouais de grande taille. Voilà. Et, euh, et quoi d'autre qu Qu'est-ce qu que tu as d'autre à nous dire Bah rien, il y a tout au feeling. Tout au feeling toi pas droit Genre juste grand mais le reste c'est feeling. Ouais. Euh, pas de brun ni blanc, yeux clairs, hein mm -hmm. Origine peut-être Non pas. Bah, je... Pas du tout, n'importe bon, quelle origine. N'importe quelle. Très très bien ça, ok. Physiquement ça se trouve c'est une grosse carotte, en fait, ce que je suis en train de vivre là, non C'est plutôt une salade. Ouais, c'est plus une salade, ouais. ouais. Bon, une salade composée, alors. Ouais, composée, pas mal, hein. Ouais, ouais. Bien composée. <rire> alors du coup, c'est quoi ton goût, du coup, on va dire matière d'hommes physiquement parlant, physiquement Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, de d'hommes en particulier, c'est une question de personnalité. Oui, mais physiquement parlant. Imagine que tu es dans une boîte de nuit, ou dans ah un Allez, si tu veux une idée un voilà. peu comme ça, voilà, on va dire euh, un grand brin. Ah, bras ténébreux c'est ça euh non pas ténébreux, c'est trop cliché ça Genre Attends, brun, euh... brun normal quoi, brun c'est Brun bon. normal, euh, on va dire si j'avais un idéal je préfère les bruns que les blonds quoi D'accord ok, et grand tu m'as dit aussi grand Ouais grand, bah je suis pas petite alors euh... Ouais quand même, voilà ok Tu vois. brun. Mmh. C'est tout Barbe tout. et tout, regarde Oh euh, j'ai pas, le, le regard, les mains Ah les mains Je suis fétiche des mains Ah fait des mains, ouais. d'accord ok J'aime bien les... un mec qui a des belles mains Des belles mains, et des grandes mains ou pas euh ça m'est égal. Okay, Donc, okay, pas okay. Des, des mains de nains non plus. Bah oui euh... voilà ok. petit des mains. Bah c'est important pour moi c'est l'hygiène de la personne tu vois. Des petits ok. okay. Euh, quel est mon type d'homme J'aime bien les mecs assez grands. Assez euh, grands ok Ouais. Un peu musclé mais pas trop assez sec. Assez sec, sec mais pas trop pas trop musclé. Hein. Okay, hein. Ouais assez sec. Okay. Euh, sinon j'ai pas trop de type bien défini. Euh... Et euh, niveau origine, est-ce que t'as es une origine précise ou est-ce que tu t'en fous euh, je m'en fous un peu, okay. ouais. Ah euh, oui et brun, blond. Euh... Euh, plutôt le bras Ça marrant. Euh, après je sais pas Tatoué Tatoué ok ouais. Est-ce qu'il a, est qu a une origine particulière ou pas hein Non okay. Musclé Et genre musclé beaucoup ou genre un petit peu ou comment Ça va Ça va ok d'accord okay. Et niveau de barbe et tout Ouais Ok et le regard Ouais Un regard plutôt comment Euh... Dis-nous un petit peu Un regard doux, un regard un peu... Charmeur on va dire L'homme qui fait le sport c'est le... C'est l'homme normal D'accord mais il peut faire du sport et il n'est pas être très grand, tu vois. Ouais. Et toi, est-ce que la taille, c'est important pour toi, physiquement, toujours Physiquement Ouais, la taille... La... C'est grand... Ouais, grand. Ouais. Bah j'ai pas vraiment de préférence. Ouais. C'est vraiment tout dans l'attitude de la personne, le feeling. L'attitude Ouais, comment ça se passe. Après, sinon, j'aime bien les mecs un peu barbus, tout ah, ça. Ah, les hipsters, quoi Après, j'aime pas les mecs musclés. Ah Sinon... T'aimes euh... les, gens, les gens plutôt minces, alors Enfin quoi pas maigre mais ouais, j'aime mmh. vraiment pas les mecs barraques quoi okay, Un pas peu ça. musclé ça va, un peu musclé oui, ça ah ça va, bah, okay. ça va, je okay. dis pas non <rire> mais ah, voilà Et ensuite euh, Je sais pas Après prends... Peu mmh. importe, tant qu'il est pas roux ça va eh <rire> Les, les roues sont blessés les roues hein Ah oui mais c'est pas grave ah, les roux Et pourquoi les roues t'aimes pas les roues Non mais en vrai c'était une blague mais... Ah c'est une blague ok ah. Non en vrai si le mec, euh, en vrai ah. franchement moi le physique ça... ça... C'est secondaire quoi ouais Okay. C'est pas important. What? Grand okay. ok. De quelle origine si, si c'est important pour toi mmh, Important ou pas Ah ok. okay. N'importe où dans Maghreb et autres. Non, arabe c'est pas courage. Je... Charmant, ok. Et grand ou pas Il faut il soit grand, ouais. d'accord. Okay. Donc toi c'est Renoir et Rebeu. Donc tout ce qui est baptou, Asiat, toi t'aimes pas trop Non. Okay. Euh, non, ouais c'est tout. J'aime beaucoup la douceur et l'humour. L'humour, très important. L'humour et la compassion. D'accord, ok. Sinon, on va dire que brun, blond. Ça, je m'en fous. J'en fous, ok. Ouais. L'origine, je t'en fous aussi un petit je peu. Je m'en fous. Ok, non, intérieurement, tu veux qu'il soit comment qu'est-ce que tu aimerais Bah, euh... un mec drôle, genre euh, j'aime bien rig... rigoler, rigoler. que tu des bons délires et tout. Quoi d'autre Euh. Oh, oui, pardon, est-ce que, est que, est que tu as une origine particulière en fait On revient au, au, au, au physique Euh, non. Ok. on revient à un truc du coup, drôle. Intéressant, Intéressant hein. euh, voilà, enfin intelligent. Euh... Toute personnalité, du coup alors euh, Bah Surtout drôle. Ah, drôle. Okay. Drôle et qui s'énerve pas vite. Ah, okay. Tu vois, parce ouais, que vu que moi quoi. je m'énerve vite, ah, ouais. faut, tu vois, faut pas égaliser ah, sur ouais. ce domaine-là. Ah, ouais, d'accord. Okay. <rire> et toi, du coup D'où, attentionné, drôle. <rire> ok, drôle aussi. Hein. Ouais, ouais c'est important. C'est la base drôle. Ouais, ouais c'est important. C'est un peu ennuyant quand même. Hein. <rire> ah, c'est dur. Hein. De, intérieurement, tu veux qu'il soit comment Un euh, intérieur. Courageuse. Que... Un travail. Euh... Okay. Cool. pas pas de personne drôle intelligent ah ouais faut qu'il soit drôle euh, qu'il soit gentil attentionné okay. quoi d'autre fidèle fidèle bah, oh, logique ouais, simple ouais. Logique. <rire> de, niveau de la personnalité un truc euh, qui t'attire euh, particulièrement hum, pareil l'humour euh, le fait qu'on fasse attention à moi aussi attentionné Normal. et puis euh, non je suis pas quelqu'un qui aime bien ouais euh, rigoler euh, voilà rigolez quoi comment du coup drôle drôle funny ouais. ok que drôle pas ouais. bah, que ça genre si drôle c'est c'est grave bon ouais, pour toi. Drôle, euh, je veux que ce soit euh, un mec drôle euh, qui me passe rire assez un, intelligent enfin euh, et pas forcément dans la norme euh, quelqu'un qui ah. se euh, ah. différent enfin qui se démarque un peu d'accord euh, quelqu'un d'original ouais. Mais dans quoi Original Parce que c'est quoi Genre Dans son humour dans quoi dans sa, euh, dans sa personnalité Personnalité, ouais. Ok d'accord. Intérieurement tu veux que ce soit comment Bah gentil déjà. Gentil d'accord. Quoi d'autre Attentionné. Ok. Et drôle, et, euh, drôle, non Ouais drôle si. Drôle. Y'a ouais. quoi d'autre encore C'est tout. C'est tout Ouais. Ok, bon, okay. Ça, en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Désolé parce que ça bouge beaucoup là et Ouais. Que vous avez envie de vomir mais c'est pas grave. Partagez, commentez et dites-nous. Dans commentaire, bah du coup les filles, bah, c'est quoi votre type d'homme Physiquement et intérieurement. Bien sûr. Merci à vous. Voilà. Bye. Ciao.